Bonjour à toutes et à tous. En juin 1812, Napoléon Bonaparte lance une immense armée de plus de 400 000 hommes à l'assaut de l'Empire russe. Et à peine six mois plus tard, il en reste tout juste quelques dizaines de milliers de survivants, épuisés, affamés au bout du rouleau qui repasse la frontière dans l'autre sens. Une catastrophe donc côté français Cette campagne de Russie a été côté russe une véritable guerre, particulièrement violente et intense, qui a beaucoup marqué la conscience nationale russe. Qu'est-ce que Napoléon a été parti faire en Russie Est-ce que sa défaite a été provoquée, comme on le croit souvent, uniquement par l'hiver russe Et les Russes, eux, cette campagne, comment ils l'ont vécue Bienvenue dans cette vidéo de Zoom Histoire consacrée à la campagne de Russie D'abord, un rappel du contexte. Et le contexte est très simple. En 1812, à la veille de la campagne de Russie, la majorité de l'Europe est sous contrôle français. Déjà la France en elle-même. Depuis 20 ans, depuis les guerres de la Révolution et de l'Empire, son territoire s'est énormément agrandi. Ont été en effet annexés la Catalogne, le nord-ouest de la péninsule italienne des Alpes à la région de Rome. Le nord-est de la côte adriatique qui forme ce qu'on appelle les provinces ilériennes, et avec ça l'actuelle Belgique, l'actuelle Hollande, et une partie de la rive droite du Rhin, grosso modo, de Strasbourg à la frontière danoise. Total, 134 départements, un européen sur quatre. Un vrai empire donc, auquel il faut ajouter tous ces États, indépendants en théorie, mais en réalité sous contrôle français. Et ces États, c'est... Le Royaume d'Espagne, le Royaume d'Italie, le Royaume de Naples, la Confédération Helvétique, la Confédération du Rhin et le Grand-Duché de Varsovie. Et certains de ces états sont même des pures créations françaises, oui. Par exemple, ce qu'on appelle le Royaume d'Italie. Il a été créé suite à la conquête par la France de la péninsule italienne en 1797. Au départ, c'était une république que Napoléon devenu empereur a transformé en royaume. Tout comme Napoléon, empereur, a créé la Confédération du Rhin, une fédération d'états allemands sous son contrôle, il a aussi créé le grand Duché de Varsovie. Grand-Luché de Varsovie qui est la refondation, même non officielle, de la Pologne. Alors je parle de refondation de la Pologne parce qu'il faut savoir qu'en 1795, le royaume de Pologne avait disparu, rayé de la carte, annexé et partagé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Justement, à cette époque, le royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche sont alliés de Napoléon, tout comme le royaume du Danemark. La Suède, elle, est dans une position plutôt neutre. Reste uniquement hostile à l'empereur des français, le royaume de Sicile, le royaume de Sardaigne, bon, états qui sont pas très menaçants, mais adversaire beaucoup plus inquiétant, la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne, Napoléon a échoué à l'envahir par mer en 1805, battue au Trafalgar. C'est pourquoi l'année suivante, il a mis en place, contre elle, le blocus continental par le décret de Berlin. Ça consiste à empêcher, à interdire tout commerce avec la Grande-Bretagne. De cette façon, on espère ruiner les commis britanniques, et amener son gouvernement à demander la paix. En 1810, Napoléon s'est marié avec Marie-Louise d'Autriche, mariage qui paraît amener une alliance solide et durable avec le plus puissant état d'Europe, l'Autriche. Et de ce mariage, né en mars 1811, un héritier, naissance qui paraît là aussi fonder l'anastie de Napoléon, et du même coup consolider son pouvoir. Mais ce bel ensemble napoléonien, ce bel édifice, il est quand même fragile. Il y a des signes d'inquiétude. Déjà, des alliés comme la Prusse et l'Autriche sont des anciens ennemis, qui ont été vaincus depuis peu, dont le territoire a été diminué, la force militaire diminuée. à la moindre occasion, ils sont prêts à se retourner contre Napoléon. Mais il y a plus grave. Parce que dans toute cette Europe, dans toutes ces régions, ces états qui ont été soit annexés, soit occupés, soit dépendants de la France, seuls les polonais du grand duché de Varsovie soutiennent sincèrement Napoléon, pour avoir fondé la Pologne. Mais partout ailleurs, les français sont d'abord des envahisseurs et des occupants. Or bien sûr des investisseurs qui ont amené avec eux des avantages, comme la suppression des droits seigneuriaux. Mais ils ont aussi amené avec eux des nouveaux impôts, la conscription obligatoire, le blocus continental auquel ils doivent adhérer et qui est une source de problèmes économiques et sociaux, et puis aussi tous ces changements territoriaux, annexion de certains territoires, changement de gouvernement de tel État sur décision française, passage d'une région d'un pays à un autre sur décision française. Tout ça se fait uniquement sur l'intérêt géopolitique à très court terme, sans tenir compte ni de l'intérêt, ni de la volonté des populations locales. Et ça source d'un vrai mécontentement qui s'exprime parfois violemment. Par exemple, en 1809, une révolte éclatée dans le Tyrol, vite réprimée et limitée. Mais l'année précédente, une révolte beaucoup plus grave éclatée en Espagne. Alors, Pour faire simple, en 1808, Napoléon est entré en Espagne avec ses troupes. Et là, il a eu l'excellente idée de renverser la famille royale espagnole pour mettre à la place, comme roi d'Espagne, son frère. Bonjour, la légitimité, Réaction, révolte de Madrid. Répression, révolte de toute l'Espagne. Révolte générale, populaire. Avec intervention militaire britannique aux côtés des insurgés. Et depuis, eh bien, Napoléon a envoyé beaucoup de renforts, pas mal de moyens militaires. Mais cette révolte, il n'arrive pas à la réprimer. L'Espagne est un champ de bataille. Autre souci conflit avec le pape. Il faut savoir qu'à l'époque, le Très-Saint-Père, son pouvoir, ça ne se limite pas à la cité du Vatican. C'est un vrai chef d'état et il dirige ce qu'on appelle les états pontificaux qui correspondent grosso modo à Rome, à sa région et au centre de l'Italie. Et eh bien ces états pontificaux, toujours pour bien appliquer le blocus continental, Napoléon en 1809 par décret les annexe à la France. Le pape mécontent fait excommunier Napoléon. Et Napoléon, mécontent, réplique en faisant arrêter le pape et en l'emmenant en France en détention. Le très Saint-Père, arrêté, foutu en tôle. Vous imaginez facilement ce qu'en pensent ces dizaines de millions d'Européens qui encore à l'époque sont très catholiques, très attachés à leur curé et à leur pape. Et pour ne rien arranger, une crise économique frappe la France en 1810. Elle amène faillite d'entreprise, chômage et meute de la faim. Et en même temps, des mois de récoltes obligent à porter du blé de la d'Italie. Bref c'est un Napoléon, maître de la France et de l'Europe, mais maître, pas incontesté, qui est loin de faire l'unanimité, qui se sent quand même assez fort pour lancer une guerre contre la Russie. La Russie, à l'époque, est dirigée par le tsar Alexandre Ier, le petit-fils de Catherine II, entre parenthèses. En 1807, comme la Prusse, comme l'Autriche, la Russie a été vaincue par Napoléon, et comme la Prusse, comme l'Autriche, elle a été obligée de s'allier avec lui. Les traités de paix sont bien sûr imposés à la Russie, et c'est une source de mécontentement il y a déjà l'obligation de se ce au blocus continental. Mais il y a autre chose, spécifique à la Russie. Il faut savoir que depuis un siècle, depuis Pierre le Grand, les Tsars ils aspirent à faire de la Russie une puissance européenne et à l'étendre territorialement à l'ouest. Preuve de cette politique, c'était par exemple au XVIIIe siècle, la conquête de la Côte-Balte, la fondation de Saint-Pétersbourg, le transfert de la capitale de Moscou à Pétersbourg en 1712, la conquête de la Pologne en 1795, Or, Napoléon, en créant la Confédération du Rhin, le grand chef de Varsovie sous contrôle français, en obligeant les soldats russes à évacuer la Moldavie et la l'Avalache occupée sous l'Empire ottoman, eh bien Napoléon donne l'impression de mettre un coup d'arrêt à ses ambitions russes sur l'Europe et de renvoyer la Russie à ses steppes orientales, de la virer de l'Europe. Très vite, Alexandre Ier est convaincu que cette alliance forcée avec la France, elle doit être rompue par la force si besoin. Or, contrairement à la Prusse et à l'Autriche, qui sont diminuées militairement, la Russie a gardé son territoire et sa force militaire intacte. Et à partir de 1810, l'ours russe commence à montrer les griffes et les crocs. Ça commence en octobre 1810, quand des centaines de bâtiments de commerce britanniques sont accueillis à bras ouverts dans les ports russes de la Baltique. Chose que la Russie devrait refuser en vertu du blocus continental. Et ça en France, on le voit. Deux mois après, nouvelle montée de tension, cette fois côté français, quand Napoléon, par décret, annexe à France allemand du Oldenburg. Alors, quel rapport avec la Russie eh bien, Lodenbourg, son souverain, c'est l'oncle d'Alexandre. Ce dernier prolonge ça comme une provocation, et c'est peut-être pour ça qu'à toute fin de 1810, Alexandre, par décret, augmente subitement les droits de douane pour l'entrée en Russie des marchandises en de provenance de la France et de ses alliés. Une vraie déclaration de guerre commerciale qui va très vite dégénérer en risque de guerre ouverte. Parce que, à peine quelques semaines plus tard, Napoléon a la stupéfaction d'apprendre la nouvelle d'un important mouvement de troupes russes à la frontière du Grand Chêne de Varsovie. Alors, soit provocation soit réelle volonté d'attaque, mais Napoléon prend ça très au sérieux et il réagit très vite. Par la mobilisation et la concentration de troupes à la frontière russe, par le rappel de l'ambassadeur français à Saint-Pétersbourg, par une longue lettre écrite au Tsar à la fois conciliante et menaçante, de son côté Alexandre se rend compte que s'il part à l'attaque contre la France, en Europe il sera tout seul, personne ne le soutiendra et il se décide à évacuer ses troupes. La tension retombe, la guerre est évitée pour l'instant parce qu'il va se soi que la France et la Russie sont ennemis, que tôt ou le tard les hostilités vont reprendre. Alors plutôt que de rester les bras croisés à attendre que la Russie attaque à nouveau, Napoléon décide d'attaquer le premier. Et il pense en avoir les moyens. Parce qu'avec la France, le grand empire français qui est agrandi de tous les territoires nécessités plus haut, Napoléon dispose de 350 000 hommes, auxquels s'ajoutent tous les contingents, tous les hommes qui peuvent être fournis par les alliés et vassaux de la France, Royaume d'Italie, Royaume de Naples, Espagne, Suisse, Danemark, etc. sans entrer dans les détails, des contingents disponibles pays par pays. Le graphique est là pour ça, pour vous informer. Au total, tout compris, Napoléon peut aligner 650 000 hommes. Bien sûr, tout le monde ne sera pas envoyé en Russie, mais c'est quand même plus de 400 000 hommes qui, pendant toute l'année 1811 et le début de 1812, sont progressivement mobilisés et rassemblés en Pologne, enfin dans le grand de Varsovie, pardon, et en Prusse. De ce côté, Alexandre ne reste pas passif et pas décret successif. Il augmente en même temps le nombre de soldats mobilisables dans les armées russes. Des deux côtés, c'est la veille d'armes. On se prépare à la guerre qui monte, à la guerre qui vient. En avril 1812, l'ambassadeur russe à Paris se décide à ordonner à Napoléon d'arrêter de concentrer ses troupes à la frontière russe. Ordre auquel Napoléon ne répond même pas. Présent alors à Paris, il quitte la capitale, quitte la France, traverse la Confédération du Rhin, arrive dans le Grand château de Varsovie, et là, au milieu de sa grande armée, il lance l'ordre de l'attaque. Le 24 juin 1812, la grande armée de Napoléon commence à franchir le Niemen, Et en quelques jours, c'est plus de 400 000 hommes qui entrent en territoire russe, et qui avancent vite. Dès le 28 juin, on arrive à Vilnius, et là-bas, la population qui est en majorité est lituanienne ou polonaise, les accueillent comme des libérateurs. Et puis on continue à avancer. La grande armée avance vers l'est. Napoléon compte sur une rencontre rapide avec l'armée russe qui le mènera à la victoire. Mais les jours passent, les jours passent et les russes ne se montrent pas. Parce que le ministre russe de la guerre, Barclay Barclayotoli, est très bien conscient de la force de la grande armée de Napoléon. Il est très bien conscient que engager le combat tout de suite, c'est à certitude côté russe d'être écrasé. Donc, les armées russes ont pour consigne, au contraire, de ne pas chercher l'affrontement, de se replier, de faire le vide et de reculer devant l'armée française. Et donc, l'armée de Napoléon se trouve obligée d'avancer de plus en plus loin, de plus en plus profondément, en territoire russe. Et là, au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, eh bien, Napoléon va affronter des gros problèmes logistiques, dont il n'a pas l'habitude. Parce que ses soldats avancent vite, mais trop vite pour les convois de ravitaillement chargés portée nourriture et boissons, qui n'arrivent pas à suivre. Du coup, démarche de plusieurs dizaines de kilomètres par jour, par 30 degrés, oui, même en Russie l'été est chaud, avec manque d'eau, manque de nourriture, aggravé par le fait que en se repliant, les armées russes détruisent les dépôts de nourriture. Ça veut dire fatigue, épuisement, maladie, mortalité, beaucoup d'hommes, beaucoup de chevaux meurent. Beaucoup d'hommes en sont réduits à voler, pour ne pas dire piller, pour se nourrir. Ce qui n'est pas prêt d'arranger les relations avec les Russes. D'autres hommes désertent. Désertion rendue d'autant plus facile que, rappelez-vous, beaucoup de soldats de cette grande armée viennent de territoires qui sont annexés ou soumis à la France, qui ne portent pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout Napoléon dans leur cœur. Résultat, au bout d'un mois de marche forcée comme ça, vaille que vaille, la grande armée arrive à Vitebsk. Bilan, sur 160 000 chevaux qui avaient franchi le Niemen. 80 000, la moitié, sont morts. Et sur plus de 400 000 hommes qui étaient entrés en territoire russe comme des conquérants, moins de 250 000 sont encore en état de se battre. Un bilan donc catastrophique. Une armée très affaiblie, alors qu'on ne s'est pas encore battu. Malgré tout Napoléon décide de continuer. Peut-être espère-t-il qu'à force de s'avancer de plus en plus loin, que les Russes ne pourront pas toujours reculer, et qu'ils finiront par faire volte-face, et qu'enfin on pourra les affronter et les vaincre. Et c'est ce qui paraît arriver à Smolensk. Parce que les deux armées russes qui reculaient devant Napoléon, eh bien ces deux armées se rejoignent à Smolensk, prennent position. La grande armée de Napoléon arrive et c'est la bataille de Smolensk qui s'engage le 16 août en pleine ville. La grande armée prend l'avantage, prend le contrôle de la ville, mais au prix de pertes civiles énormes. Et l'armée russe, elle, de son côté, n'insiste pas, et cède le terrain et se replie. Au final, une bataille qui n'apporte pas de résultat décisif, mais elle amène a confirmé, pour ne pas dire amplifié, le patriotisme, la haine des Russes contre un ancien napoléonien plus que jamais haï. Mais en même temps, l'armée russe connaît une crise. Parce qu'après Smolensk, la grande armée de Napoléon continue à avancer vers l'Est. Et cette stratégie de repli dure depuis bientôt deux mois. Ça fait deux mois qu'on laisse la grande armée envahir le territoire russe et beaucoup de généraux n'en peuvent plus, ne l'acceptent plus. Au centre des critiques, le ministre de la guerre, Barclay de Tolly, en personne. Un général comme Bagration a contre lui par écrit des mots très durs où on sent presque l'accusation de trahison. Résultat, le Tsar estime beaucoup Barclay de Tolly. Il apprécie, mais il se rend compte qu'il n'est pas en état de commander l'armée. Donc, le 29 août, la mort dans l'âme, le Tsar se résigne à retirer le commandant suprême à Barclay de Tolly et à nommer à sa place comme général en chef Kutuzov, le vieux Kutuzov. Plus de 60 ans au compteur, bon, débauché, vulgaire, détesté par le tsar, mais que ce dernier a nommé, parce qu'il le sait, populaire et respecté, parmi la troupe et les officiers, et donc en mesure de maintenir la mer russe unie. Et Kutuzov, à peine nommé, va être chargé de lancer cette grande bataille que tout le monde attend pour enfin, on l'espère, arrêter la grande armée de Napoléon, qui commence à se rapprocher dangereusement de Moscou, l'ancienne capitale. Kutuzov dispose ses hommes sur le passage de la Grande Armée, à proximité du village de Borodino et de la rivière Moskova. C'est pourquoi la bataille qui s'engage le 7 septembre 1812 a été appelée Borodino côté russe et la Moskova côté français. Et quand je parle de bataille, n'avez pas imaginé des manœuvres ou des mouvements de troupes, ça va être compliqué. Pas du tout. Car toute la journée, Russes et Français ont alterné attaque et contre-attaque frontale. Toute la journée. Coup de canon. Tirs au fusil, charge à baïonnette, corps à corps. Toute la journée, massacre permanent, boucherie continue. Le Général Bagration côté russe est lui-même blessé, mortellement. Il mourra quelques semaines après. Au soir, on compte entre 25 000 et 30 000 tués et blessés côté français. Plus de 45 000 côté russe. Et aucune des deux armées n'a pris l'avantage. Chacune retourne sur ses positions, le soir tombe. Tout laisse prévoir que le lendemain, la boucherie va recommencer. Mais Kutuzov décide d'évacuer le terrain. Et en cela, il applique la même stratégie de repli de recul qui a été mise en place jusqu'à maintenant. Il laisse le terrain aux Français. Alors du coup, Napoléon a-t-il gagné La victoire décisive qu'il espérait lui a quand même encore échappé. Mais il y a un détail plus inquiétant. Même si les Russes ont eu beaucoup de tués et blessés, enfin beaucoup, énormément, il laisse quand même très peu de prisonniers aux mains des Français. Quelques centaines à peine Ceci parce qu'au plus fort des combats, et Napoléon l'a remarqué lui-même, même encerclés, même, encerclé, même bloqués, les Russes préfèrent mourir que se rendre. Un comportement qui montre bien, eh bien leur haine, leur patriotisme, et on peut dire leur esprit de résistance face à l'armée de Napoléon, qui est plus que jamais vue comme une armée d'envahisseurs. Ça laisse prévoir rien de bon pour la suite si cette campagne se prolonge. Mais bon, on est proche de Moscou, on y sera en quelques jours, la route est ouverte, et là, il est impossible qu'Alexandre continue encore le combat. Et la Grande Armée reprend donc le chemin de Moscou. Qu'elle franchit en quelques jours, Koutouzov n'a pas les moyens militaires d'arrêter la Grande Armée. Il décide de ne pas défendre Moscou. Mais la population de l'ancienne capitale est quand même évacuée en catastrophe. Et donc le 14 septembre, la Grande Armée fait son entrée dans une ville déserte. Une drôle d'ambiance, assez bizarre. En tout cas, on prend possession de la ville, Napoléon s'installe au Kremlin et pendant un moment, il peut se croire vainqueur. Il peut croire que la campagne est finie. Pour un moment seulement. Parce que ce que Napoléon ne sait pas, c'est que la veille, le 13 septembre, le gouverneur de Moscou, Fidor Rostopchine, en même temps qu'il a fait évacuer la population, il a aussi fait enlever les pompes incendies. Et il a convoqué à son domicile les chefs de la police de Moscou pour mettre en place un plan de façon à ce que les Français ne profitent pas de leur victoire. Concrètement, des hommes sont disposés à différents endroits de Moscou avec mission de mettre le feu. Ça tombe bien, le temps est sec, les feux d'incendie prennent vite et le feu se propage. De maison en maison, de quartier en quartier et très vite Moscou est la proie des flammes, un immense brasier. Napoléon, complètement pro dépourvu n'a pas d'autre choix que de faire évacuer sa grande armée qu'il installe en périphérie de Moscou. Et là, on regarde l'incendie, on attend la fin. Et cet incendie s'arrête enfin le 19 septembre. La grande armée réentre dans Moscou, enfin, réentre dans ce qui reste de Moscou. Et ce qui reste de Moscou est mis au pillage par les soldats de Napoléon. Et puis les jours passent, les semaines passent et il ne se passe rien après. Les envoyés du tsar que Napoléon espère apporter des messages de capitulation ne viennent pas. Il y a quand même des négociations, des contacts, mais ça n'aboutit pas. Pour le Tsar Alexandre, bien tranquille à Pétersbourg, pas question de se rendre. Et c'est donc une armée de 130 000 hommes qui reste à Moscou sans savoir quoi faire. Oui, vous avez bien entendu, une armée de 130 000 hommes. Intéressant qu'on sait que cette grande armée, fin juin, quand elle franchissait le Niémen, elle était composée de 400 000 hommes. Alors bien sûr, ces 400 000 hommes, il faut enlever des soldats qu'on a laissés à Smolensk, à Aminck, etc. Mais quand même, c'est 200 000 hommes qui manquent à l'appel. Et bien ceci du fait des problèmes logistiques dont j'ai parlé plus haut, des combats, du harcèlement des armées russes. Bref, c'est une grande armée très très affaiblie, bien avant l'hiver, qui séjourne dans Moscou très loin de ses bases. Et Napoléon lui-même a du mal à recevoir des nouvelles de la France. Napoléon se rend assez vite compte que rester à Moscou, c'est un piège. Il décide donc d'un repli à Smolensk. Attention, repli stratégique question de fuir, on va se réinstaller à Smolensk pour profiter d'être là-bas proche des territoires amis, proche des bases, de façon à ce que la grande armée reprenne des forces, reprenne des effectifs et que, au printemps suivant on reparte à l'attaque. C'est pourquoi le 19 octobre, la grande armée quitte Moscou. Napoléon ordonne à ce moment-là de faire sauter le Kremlin, ordre qui ne sera pas appliqué. Cette fois, la grande armée prend une route plus au sud que celle qui était suivie avant. Or, dès le 24 octobre, Napoléon affronte à nouveau les russes à la bataille de Maloyaroslavé. À A nouveau il est vainqueur, à nouveau les russes se dérobent, mais suite à ça Napoléon décide de reprendre la route de l'allée. Peut-être estime-t-il que cette route du sud est trop dangereuse. Seulement en reprenant la route de l'allée, il prend une route où les russes avaient pratiqué la politique de la terre brûlée et donc détruit tout dépôt de vivres. Donc jusqu'à Smolensk, il n'y a pas d'approvisionnement, ni pour les hommes, ni pour les chevaux. On ramasse ce qu'on peut le long des chemins, mauvaise boue, viande avariée, pour les chevaux on prend même du chaume sur le toit des maisons, mais ça ne suffit pas. Les chevaux meurent, les hommes mangent leurs carcasses, mais là encore ça ne suffit pas. La faim devient de plus en plus pressante, au fil des jours, très vite les hommes crèvent de faim. Alors le besoin de manger devient tellement extrême qu'on va même revenir des comportements extrêmes là aussi qu'on croyait disparus. Vous l'avez peut-être deviné, mais oui, les témoignages et russes et français attestent de façon pudique mais claire de cas de cannibalisme. Oui, des soldats de la grande armée en ont été réduits à manger les corps de leurs camarades morts. C'est donc une armée de crève la faim qui arrive le 9 novembre à Smolensk et qui met la ville au pillage. Les réserves de nourriture mises à pour les soldats disparaissent et non seulement ça, mais tout ce que la ville compte de mangeable font comme neige au soleil à tel point que les soldats un peu traînards qui arrivent en dernier n'ont pas de quoi se nourrir. Dans ces conditions, plus question de passer l'hiver à Smolensk. Pas possible. Napoléon décide vraiment cette fois d'évacuer, de quitter la Russie. Mais les épreuves de la Grande Armée ne sont pas encore terminées. Car on est en novembre, en Russie. Jusqu'à maintenant, les températures qui étaient restées plutôt supportables, en journée par exemple assez positive, eh bien ces températures vont vite baisser, pour ne pas dire dégringoler. Et assez rapidement, ne pas monter au-dessus de moins 20 degrés. Oui, vous avez bien entendu, moins 20 degrés. Or, les hommes qui supportent ce froid sont des hommes qui n'ont pas de vêtements d'hiver. Parce que les semaines passées à Moscou n'ont pas du tout été exploitées pour équiper les hommes pour l'hiver qui vient. Très vite, les mains, les pieds, le nez gèlent et cassent comme du verre. Alors, cette retraite dans ces conditions pousse les hommes parfois à la limite de la résistance physique mais aussi psychologique. Des témoignages attestent de soldats qui sommes compris de folie furieuse. Pour d'autres soldats, ces conditions extrêmes signifient passer en mode survie et chacun pour soi. Concrètement, ça veut dire que pour n'importe quel soldat, à un moment d'inattention, d'assoupissement, et on découvre qu'on s'est fait voler ses vêtements, ses chaussures. Il n'y a plus qu'à marcher pieds nus. Les pieds gelés sur sol dur, de toute façon, résonnent comme des bottes avant de se casser. La souffrance devient tellement extrême que beaucoup d'hommes, en cours de marche, préfèrent arrêter, s'allonger dans la neige et se laisser mourir. Et à cette torture de la faim, du froid, va s'ajouter aussi le harcèlement des soldats russes. Or, l'originalité est que depuis le mois de septembre, ce sont non seulement l'armée régulière, mais des civils. Des civils, ce qu'on peut appeler des partisans, qui sont armés et encadrés par des officiers, qui s'occupent d'attaquer les traînards de la grande armée, de couper les voies de communication et d'en rajouter encore de nos retraites de Russie qui devient un véritable enfer sur terre. Malgré ça, Kutuzov ne lance pas de grandes batailles contre la grande armée. Et ça, pourtant, ça ne plaît pas trop, parce que cette grande armée est très affaiblie, on a les moyens d'en finir, et beaucoup d'officiers, beaucoup de généraux, et le tsar lui-même, réclament à Kutuzov qu'il en finisse. Et Kutuzov va peut-être en avoir l'occasion à proximité de la rivière Berezina. le chemin suivi par la grande armée l'amène à devoir traverser la rivière Berezina. Berezina devant laquelle elle arrive le 23 novembre. Or cette rivière, normalement gelée à cette période de l'année, eh bien gelée, elle ne l'est pas. Elle coule normalement, charrie des gros blocs de glace, donc infranchissable. Il y a bien un point à proximité à Borisov, mais les Russes l'ont détruit, donc on est coincé. Or entre-temps, les Russes se rapprochent et un des généraux russes a même lancé un appel à la capture de Napoléon avec portrait-robot et, et offre de récompense, donc Napoléon doit passer, et vite. Or, le 24, il apprend l'existence d'un guet, un endroit où on pourrait passer, au lieu du Il met alors en place une vraie tactique de diversion, qui consiste à lancer de façon bien visible des travaux de réfection des ponts à Borisov, alors qu'en même temps les vrais ponts où on va traverser sont construits discrètement à Studianka. Le 26 vers 13h, les ponts de Studianka sont terminés. Et la grande armée commence à traverser. Alors, ces ponts étaient construits à la va-vite, vaille que vaille, donc souvent les structures rompent, se brisent, il faut réparer régulièrement. Et les pontiers qui travaillent dans l'eau glacée, beaucoup vont y laisser leur vie. Ils vont mourir pour que leurs camarades puissent passer. Mais, va que vaille quand même, la grande armée réussit à traverser. Jusqu'à ce que les Russes se rendent compte du piège. Ils se rendent compte qu'on les a coincés et ils convergent à Studyanka où ils arrivent le 28. Coup de feu tiré des deux côtés de la rive, c'est une vraie bataille qui s'engage et du coup la traversée de la Bérézina pour les hommes restants devient extrêmement dangereuse soit mitraille. Le passage quand même est maintenu, mais par sécurité, le 29 au matin, on préfère détruire les ponts. Et voilà pourquoi et comment le nom de la Bérézina c'est resté en mémoire comme le nom d'un désastre, d'une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau humain, oui, parce que Napoléon a dû, eu beaucoup de pertes, beaucoup d'hommes sont tombés aux mains des Russes, beaucoup de matériel a dû être abandonné. Mais au niveau tactique, ça a quand même été une victoire. Napoléon a évité la catastrophe, il a réussi à sauver la grande armée. Enfin, ce qui en reste. Et il y a encore des jours et des jours de marche à faire, dans le froid, la faim, avec le harcèlement des soldats russes, avant que, enfin, le 12 décembre, on arrive au fleuve Niemen, La frontière, la sortie de la Russie, la fin du cauchemar. Et voilà pourquoi et comment, de ces plus de 400 000 hommes qui étaient entrés en Russie fin juin, eh bien, Il en reste à peine quelques dizaines de milliers, complètement épuisés, affamés, au bout du rouleau. Cette campagne de Russie a bien été un désastre complet. Or, ce jour-là, Napoléon n'est déjà plus là. Le 5 décembre, il en effet fait quitter la grande armée pour rentrer en France le plus tôt possible. Peut-être qu'il se rendait compte de l'étendue du désastre. Peut-être qu'il se rendait compte que cette catastrophe de la campagne de Russie menaçait sérieusement son pouvoir. Et il avait raison. Parce que l'année 1813 verra contre lui la formation d'une coalition regroupant, outre la Russie, la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche et la Suède. Les défaites militaires se succéderont, les territoires conquis seront perdus avant qu'en 1814 la France elle-même soit envahie, les ennemis entrent à Paris et Napoléon soit obligé de s'exiler à l'île d'Elbe. Et son bref retour en 1815 pour 100 jours n'y changera rien. Définitivement battu cette fois, il prendra le chemin de l'exil définitif à sainte hélène les bases de son pouvoir, de son autorité sur l'Europe et sur la France ont été brisées pendant la campagne de Russie. Pour finir, je voulais vous raconter deux choses liées à cette campagne de Russie. La première concerne Rostopchine, vous savez, le gouverneur de Moscou. Eh bien, Rostopchine a une fille. Sophie, qui plus tard s'est installée en France, y a fait sa vie, est devenue comtesse de Ségur. Sophie Rostopchine est devenue un auteur majeur de la littérature francophone pour enfants. Assez sympathique quand même qu'on sait que son papa avait déclaré que la langue française est la paix morale de l'humanité. On peut dire qu'elle n'a pas suivi le même parcours. Autre chose qui concerne les prisonniers de guerre français en Russie. Une bonne partie des soldats de Napoléon pendant cette campagne ont été faits prisonniers par les russes. Et malheureusement, beaucoup soit ont été exécutés tout de suite, soit plus tard, soit sont morts en détention dans le long sibérie Bref, la majorité ne reverront pas leur pays natal. Mais pour les survivants, en novembre 1813, Alexandre offre une amnistie. Alors Le but d'Alexandre, hein, je vous le dis tout de suite, n'était pas humanitaire, c'était très intéressé, il voulait rattraper les pertes démographiques de la campagne de Russie. Mais en tout cas, les ennemis d'hier se sont vus offrir une amnistie, la possibilité de s'installer en Russie, de devenir citoyen russe, avec emploi offert même. Et Une minorité a répondu d'accord, et s'installer définitivement. Et voyez-vous, en 1837, on comptait à Moscou 1500 vétérans de cette grande armée. Et je suppose et j'espère, que parmi ces vétérans, au moins une partie se sont fondus dans la population, ont fait leur vie, se sont mariés avec des femmes russes, ont fait leur vie, ont eu des enfants, font une famille. Et ce que je trouve sympathique, très sympathique même, c'est qu'entre ces vétérans de Napoléon et ces femmes russes qui ont fondé une famille ensemble, bien quelques années avant, il n'y aurait eu que des rapports de haine, de haine mortelle. Ce qui prouve bien que la haine entre les peuples n'est jamais garantie, que c'est jamais fatal, qu'il y a toujours des possibilités de réconciliation. Alors oui, je sais, ça peut paraître très naïf, très bête, mais, mais, mais c'est mon point de vue, désolé. Et puis, ce ne sont pas des réflexions à fret hein, dans le vague. Je défends ce point de vue car je m'appuie sur des faits historiques. En tout cas, bon, ces réflexions me permettent de finir la vidéo sur un ton optimiste. Donc, cette vidéo consacrée à la campagne de Russie, eh bien, j'espère qu'elle vous a pris quelque chose, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la diffuser, à la commenter. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout ou partie. Eh bien, les commentaires sont là pour ça, pour que votre point de vue s'exprime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater prochaine prochaines vidéos. Et je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo sera aussi consacrée à l'histoire militaire, mais 20 e siècle. Je ne vous en dis pas plus, surprise, suspense. Et donc, en attendant le plaisir de vous retrouver, eh bien, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Ciao